J'ai entendu un coup de feu, Fisher. Tout va bien J'arrive, Lambert. Et quand je pense guérilla, le mot qui me vient à l'esprit, c'est Kalachnikov. Que voulez-vous dire Juste qu'on m'a suffisamment tiré dessus avec un AK pour savoir que ce n'en était pas un. D'accord. Voyez si leur équipement sort de l'ordinaire et tenez-nous au courant. On dirait que vous aviez raison pour ce qui est de leur équipement, Sam. Ouais. Ces types ont un sacré équipement high-tech ici. Le code barre est le premier d'une série de cinq. Trouvez les autres. Je ferai de mon mieux. Terminé. Non ah qu'il en a assez. Il en aura assez quand tu l'auras parlé, pas avant. Comment tu veux qu'il fasse Ça fait une heure qu'il ne dit plus rien. Peut-être qu'il fait semblant. <tousse> <tousse> oh, oh, oh, oh, oh, oh. Seigneur Je n'entends pas grand-chose, Fisher. Le son, ce n'est rien. Le pire, c'est l'odeur. Vous êtes sûr qu'il est mort Au moins autant qu'elle puisse. Bien. Laissez la dépouille Il faut essayer de récupérer le compte-rendu de son interrogatoire. Grim vous rappelle. J'aurais juré avoir entendu... Fisher, c'est Grimm. Il faut nous assurer que ce que Morgenholdt a pu leur dire au sujet des algorithmes de masse ne quittera jamais ce site. D'accord. J'ai détecté une connexion sans fil en provenance du technicien qui a quitté la pièce avant ton arrivée. Autrement dit, je dois récupérer les données qu'il a peut-être téléchargées sur leur serveur. Exactement. On dirait que le camp des guerrieros un peu plus temporaire. Ils ne doivent pas avoir de système d'alarme. Bien. C'était l'avant-dernière case, Fisher. Il n'en reste plus qu'une. Hey. Il y a un dans le coin? Qui Je ne sais pas, c'est bien ce qui m'inquiète. On dirait qu'il n'y avait rien finalement. C'est un calme, d'être honnête. Ah ouais Il C'est sur ce serveur que le technicien a téléchargé le compte rendu de l'interrogatoire. Tu dois y accéder. Beau travail, Fisher. Cela a effacé toutes les infos que Morgan Holt a pu leur communiquer. Ils ne risquent pas de se demander ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, nous sommes bien équipés. J'ai fait en sorte que ton intrusion ressemble à un problème d'allocation de mémoire. Bonjour, partant Beau travail, Fisher. Grâce aux infos que vous avez récupérées au sujet de ces caisses, nos hommes devraient être plus en sécurité face à ces titres. Et pourquoi on ne fait jamais rien pour que ce soit moi qui sois plus en sécurité Si vous voulez, je peux engager d'autres analystes pour interpréter les infos dont nous disposons. À la réflexion, je préfère le danger. Ah, Star ou Maria Narcissa, répondez star ou Maria Narcissa, répondez Maria Narcissa. Tu essaies encore de me faire sortir avec une de tes copines Le Maria Narcissa est un bateau. Et la dernière fille que tu m'as présentée était un ton, ça colle. Fisher. Désolé. Le Maria Narcissa est un cargo appartenant à Celestinia INC. Compagnie de transport portugaise enregistrée aux Philippines. Transport maritime dans le Pacifique. Pas beaucoup de précision. Ça a l'air louche. Oui. Et on dirait bien que je te prépare un nouveau rencard, finalement. Je meurs d'impatience. Vous avez rempli vos objectifs passifs, Richard. Nous pouvons procéder à votre extraction dès que vous serez prêts. Envoyez le signal pour que l'hélicoptère vienne vous chercher en haut du train. Mais coupez d'abord la lumière. D'accord. Thank you. porte à croire que la Serda a déjà filé Fischer. Dans ces conditions, inutile d'essayer de le descendre. Cet objectif est annulé.